Euh, donc c'est, je dirais, euh, en marchant qu'on apprend à marcher, donc c'est en exerçant ce métier qu'on voit euh, ses contraintes et ses avantages.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 Déjà, un conseil général, mais c'est d'être enthousiaste, de ne se fermer aucune porte, vraiment de ne pas avoir de préjugés sur le métier de juriste d'entreprise. C'est un métier qu'il faut apprendre à connaître